L'Inter appelle la personne demandée. Le tout a duré moins de 3 minutes. Euh, moins de 3 minutes. Hein Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, sous Giscard, le grand projet français, c'était la généralisation du téléphone filaire. C'était porté par un homme politique extraordinaire, mort d'un cancer, qui s'appelait Norbert Ségard, qui était une vraie figure mm -hmm. en France. Une génération, 40 ans, on voulait le téléphone partout, maintenant, enfin, il n'y aura plus nulle part. Ouais, ouais. Mm.